à faire souffrir la population, à percevoir des taxes, par exemple Merci. Écoutez, euh, je veux commencer par euh, la dernière question, peut-être la première. Euh, J'ai vu qu'il y a mon collègue vice-ministre de la Défense qui est, euh, qui est dans la zone. Euh, je n'ai pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu et, et ça, c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche parce que vous savez que le mandat de l'affaire régionale avait expiré au 31 mars et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans, la, dans un processus qui est très critique. Évidemment il se retire, il ne se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous nous voulons, mais l'idée ici ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations, vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là euh, devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment deux points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que comme nous sommes dans un processus sensible... La discussion que nous avons avec l'EAC, ou la force régionale, c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et à mesure qu'ils se retirent, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège, et donc c'est des militaires. Et donc, euh, la perspective première pour nous, dans ces processus, c'est d'assurer qu'il y a cessé le feu. Euh, en tout cas, du 28 au 12 de ce mois, vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de confrontation en dehors de ce que nous avons entendu les derniers jours. Donc, nous voulons donner la chance à ces processus et compter sur moi. De la même manière que je salue le travail de journalistes qui se sont déplacés à Kissiché, pour démontrer la barbarie du M23, vous pouvez compter sur nous pour remettre en cause tous les actes qui sont posés. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec les sociétés civiles, il m'a été dit qui prélèvent de taxes. Il m'a été dit qu'ils ont fait venir de populations qui plantent ou qui, qui font des achats, des terrains et tout le reste. Nous avons toutes ces informations dans notre banque de données et dans le moment venu, nous allons l'exploiter pour nous assurer que nous aurons sorti chacun des terroristes du M23 des territoires occupés en République démocratique du Congo. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé, parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Hein je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre de détails, mais je crois savoir que, dès la discussion qu'il a eue avec nos autorités militaires, notamment le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, il y a des choses qui vont avancer. On attend de voir, parce que vous savez que, depuis que ce processus a commencé, nous nous restons euh, sceptiques, parce que nous connaissons les acteurs. La question avec l'Ouganda, elle est encore, elle est juste plus, j'allais dire, bizarre, passez-moi l'expression, parce que les officiers ougandais ou les militaires ougandais meurent au front avec nos militaires pour combattre les ADF. Et donc, on ne peut pas comprendre cette forme de, de, de dualité dans la position ougandaise par rapport à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le message pour les compatriotes a été touché à, à, à Bouchagar. D'abord, c'est un message de compassion et de solidarité. Vous savez que pour le président de la République, comme pour le gouvernement, l'urgence, c'est d'apporter euh, l'appui maintenant. C'est des besoins qui sont complexes. On les évalue entre 800 000 et 1 million, repartis dans plusieurs camps. Il faut pour chaque déplacé 10 à 15 litres d'eau par jour. Donc, le travail qui s'est fait notamment avec les humanitaires n'est pas suffisant. Nous pensons que la meilleure manière de régler dans la durée cette crise, c'est de nous assurer que les compatriotes retournent dans leur milieu d'origine pour euh, continuer à vaquer dans leurs activités, dans les conditions de vie qui sont acceptables. Et donc je pense euh, avoir euh, répondu euh, à cette question. Je veux juste rajouter un petit détail. Le ministre des Affaires étrangères avait saisi le secrétaire euh, général de la communauté de l'Afrique de l'Est euh, pour lui notifier un certain nombre. Euh, des conditions que nous nous voulons voir remplies dans le cadre de la prolongation euh, du mandat de la force régionale parce que nous pensons que si le processus de retrait est respecté, il n'y aura plus d'utilité d'avoir la force régionale au-delà d'un délai euh, que l'on pense de trois mois. Mais ça dépendra aussi de l'évolution sur terrain. De toute façon, le contact diplomatique euh, continue. Ce sera au niveau du ministre des Défenses, des chefs d'État-major général, et puis plus tard, au niveau des chefs d'État. Voilà. OK. Bonjour, monsieur le ministre. Euh, le 13 et 14 avril, plus de 60 personnes ont été tuées par la Côte dans la le CODECO. territoire de Djougou. Est-ce que déjà il y a un bilan officiel maintenant Et aussi, est-ce que des options euh, sont envisagées pour renforcer la sécurité euh, en Itourie où les attaques semblent de plus en plus nombreuses et inquiétantes Écoutez, c'est une question qui est assez préoccupante. Hein. Autant la situation sécuritaire ici, c'est vrai que euh, la crise du M23 à focaliser beaucoup plus l'attention, mais nous restons très attentifs dans la situation en Itori. J'ai eu à ces propos des échanges hier avec euh, Kassim Diane, qui est le représentant spécial adjoint de la Monusco, et nous avons discuté avec les gouverneurs euh, militaires sur la nécessité pour euh, le force armée de la République démocratique du Congo, le gouvernement, d'être plus euh, impliqué dans la crise. Mais la difficulté qu'il y a justement dans la crise euh, là-bas, c'est que c'est des Congolais euh, qui se mettent à s'entretuer, c'est dommage parce qu'avec l'état de siège, le gouverneur Denis Lubboya nous avait fait part d'un certain nombre de progrès et puis il y a cette recrudescence de l'insécurité. C'est une situation que nous suivons de la même manière, avec la même attention que nous suivons la situation du M23. Peut-être que les médias ne focalise peut-être plus leur regard là-dessus, c'est bien d'avoir soulevé cette question, parce que ça nous permet de dire ce que nous faisons, et nous espérons que dans le jour qui vienne, il y aura un peu plus de visibilité, et surtout que le vice-ministre de la Défense est originaire de l'Itourie, l'honorable Sami Adoubango, et à ce niveau-là, on essaie de suivre de près pour apporter une réponse durable. Mais déjà, comme Codeco, comme M23, ils sont exclus automatiquement du processus de Nairobi 4 qui va commencer bientôt. Nous, nous allons fait, justement, compte. de leur activisme militaire. Valérie Moukoussasinghe, de La république.net. Merci pour la question. Je... Excellence, c'est par rapport au projet de loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté. On aimerait avoir plus d'éclaircissement sur la qualité des journalistes, parce que euh, quand nous touchons l'article 3 à son point 11... C'est comme si ça entre en contradiction avec euh, la section 2 à son article 10. Qui est journaliste et comment il peut euh, détenir cette qualité Écoutez, euh, sur la loi sur la presse, d'ailleurs, j'ai vu Mme Zawadi ici, nous aurons des conversations parce que demain, par exemple, je veux réunir euh, les comités de suivi des États généraux pour voir comment on va assurer l'appropriation et la compréhension de cette loi qui est révolutionnaire parce que ça faisait 27 ans que le cadre de l'exercice du métier que vous exercez, que moi j'ai exercé il y a quelques années, n'était pas organisé. Qu'est-ce que nous avons voulu Je ne vais pas rentrer dans les détails des définitions des articles, n'ayant pas la loi devant moi. Nous voulions éviter au maximum l'arrestation des journalistes. Parce que moi, ministre de la communication et médias, je suis saturé des plaintes que je reçois parfois de mes collègues ou parfois des autorités militaires, mais moi-même aussi, à certains égards, je suis victime d'une mauvaise presse où on fait diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas corroborées, et vous savez les dégâts que les fausses nouvelles euh, font dans notre opinion. Alors, le sujet, c'était de dire, et c'est la particularité, on verrouille l'accès aux métiers. Autant on ne peut pas avoir un ordre comme il y a un ordre de médecin, un ordre comme il y a un ordre des avocats, autant on ne peut pas laisser les métiers être infiltrés par des moutons noirs. Parce que je suis désolé... La plupart des journalistes qui ont des inquiétudes avec euh, les services, ce ne sera jamais un Christian Nusakwenho, ce ne sera jamais un patient Ligodi ou Mme Zawadi. Il ne faut pas me dire qu'ils ne sont pas professionnels, mais c'est parce qu'ils sont, ils sont, euh, ils les sont justement qu'ils font le travail dans le respect de conditions qui sont prévues. Ici, on a voulu consacrer le droit de réponse comme réparation. Alors, moi j'avais des débats, notamment au niveau du gouvernement. Vous savez que les journalistes parlaient de la dépénalisation du délit des presses et tout le reste. Mais avant, souvenez-vous, le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. Donc, il faut qu'on arrive à assainir d'abord les secteurs des médias, où nous avons des médias qui sont identifiés. J'ai fini le processus d'identification de médias pour Kinshasa. On va essayer de venir en province pour regarder, par exemple, et c'est l'une des innovations de la loi, aujourd'hui il y a un texte qui régit les médias en ligne, et qui régit les médias associatifs ou les médias communautaires qui a tout plein dans cette partie du pays. Et donc, il faut s'assurer que si nous voulons protéger les journalistes, que nous consacrons le droit à ceux qui peuvent être lésés par leur travail d'obtenir réparation. Et donc, le processus c'est de dire, lorsqu'un article me lèse, avant de saisir une quelconque juridiction, je dois d'abord faire un droit de réponse. Alors, cet avantage qu'on a voulu consacrer dans la loi requiert en amont, des journalistes responsables qui répondent au profil. Et donc, c'est la démarche que nous avons faite. Donc, le moment venu, nous aurons des séances, des discussions avec vous dans le pays pour voir dans quelle mesure vous vous appropriez de la loi, vous la comprenez et comment vous êtes en mesure d'en parler pour être sûr que les métiers s'exercent dans la sensibilité qu'il faut, mais aussi dans les respects de la liberté des autres. Merci, M. le ministre. Nous allons appeler Gabriel Kachougouchou de l'Agence congolaise de presse. Il est, il, est, il est là Une question serait intéressante pour que les autres aient le temps de poser des questions. Ok, je vais essayer, mais j'avais des petites questions. Monsieur le ministre, vous venez de dire que la réunion aura lié, de l'EAC, mais nous apprenons aussi que la réunion des experts qui devait se tenir a été reportée. Est-ce que cela ne confirme pas le report, disons de la réunion des ministres et de l'EAC. La petite question est aussi de savoir, nous parlons de l'EAC, mais il y a la population qui continue toujours à s'opposer du déploiement de cette force ici, en République démocratique du Congo, surtout au nom Pensez-vous que ça n'occupe pas déjà l'échec de cette force En enfin, fait, monsieur le ministre, nous venons de l'apprendre il y a quelques minutes, qu'il y a des colonnes de rebelles du M23 qui quittent la localité de Tchanzhou et Tamougenga pour Masisi. Et L'objectif serait peut-être de faire associer Goma. Que dites-vous par rapport à cette information Écoutez, sur la réunion, euh, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais pas de confirmation à mon niveau, mais il faut savoir hein, que quoi qu'il en soit, euh, on sera obligé de nous retrouver. Donc il ne faut pas faire de fixation sur les dates parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter à propos de aussi. Alors, vous avez parlé de, de mouvement des troupes. Écoutez, euh, dans mes discussions avec la société civile, il m'a été dit même qu'il y a des troupes rwandaises. Euh, on ne parle pas des colonnes du M23, mais des troupes qui sont venues du Rwanda, euh, qui sont passées euh, euh, par Kibumba. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais il faut regarder la convergence des discours. Parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président 6 Il a été clair et sans ambiguïté qu'on qu ne va jamais négocier avec ces terroristes. Parce qu'il est hors des questions de donner la prime à la violence. Nous étions déjà, dans le cas du processus de Nairobi, engagés dans un processus de discussion. Vous avez vu le panel du prof Tibangou venir à Goma, vous béni pour discuter avec ces groupes armés. On parle de la quatrième euh, phase. C'est le seul cadre qui est prévu pour discuter les conditions des redditions de ces Il n'y a pas d'autre euh, cadre où le gouvernement peut se retrouver en face avec le 23 On va négocier sur quoi pour dire, écoutez, revenez dans l'armée, vous avez vu vous tous les conséquences qu'il y a à faire cette forme de mixage ou d'intégration. Il y a une résolution parlementaire, une recommandation qui a été faite au gouvernement. Ça, il peut vous oublier. Mais quelles que soient les gesticulations qu'on fait, c'est des gesticulations qui précèdent la disparition. Parce qu'il y a un engagement ferme, notamment au niveau de médiateur principal des médiateurs principaux, à savoir le président angolais et le président burundais, le président de la République était en Angola récemment, nous pensons que dans ces cadres-là, nous trouverons la solution. Pour ce qui concerne la population, évidemment, nous comprenons la colère de notre population par rapport à cela. Mais il faut comprendre la crise dans toute sa dynamique. Vous avez par exemple la présence des ADF, qui est un mouvement terroriste d'origine ougandaise, c'est bien connu. Vous avez la question des FDLR, ou peut-être dans le sud qui vous, la question des retabarins. C'est des groupes armés étrangers. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, nous devons discuter avec les pays dont ils sont originaires pour être en mesure de dire, écoutez, comment on les gère euh, Même si euh, le président rwandais ne veut pas l'admettre, mais il faut qu'il gère ces FDLR, c'est ses compatriotes. Nous, on n'en veut, veut pas du tout ici, parce qu'ils sont à la base de beaucoup de violences, et nous, on tient à ce que nos populations vivent en paix dans leur propre pays et qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Et donc, c'est pour ça que, dans les cadres de contacts qui viendront, j'ai parlé du courrier de mon collègue vice-ministre premier et ministre des Affaires étrangères, qui a été fait au secrétariat général de l'EAC, qui dit en liminaire ce que nous pensons qui doit être rectifié, parce qu'il est question pour nos populations d'être rassurées, et non pas d'être inquiétées par la présence de la force régionale. Euh, accorder la parole à Yvonne Kapinga de Go FM. le micro, s'il te plaît. Excellence, j'ai trois petites préoccupations. Venez d'ailleurs de l'évoquer. C'est en rapport avec euh, la récente communication du chef de l'État sur euh, la décision du gouvernement euh, de ne pas négocier avec les terroristes du M23. Alors plus tard, les choses se sont empirées. Déjà, les rebelles qui s'étaient déjà retirés dans certains villages combattent aujourd'hui pour les récupérer. Et, et est-ce est que c'était est vraiment, vraiment opportune opportun, cette communication Voilà ma première préoccupation. Vous dites, je n'ai pas bien compris si c'était C'était vraiment opportune vu qu'après la, la, la communication du chef de l'État, les rebelles... Commence déjà à, à vouloir reconquérir certains bah, villages que vous avez. Écoutez, ça doit être très très très très clair. Il est hors des questions de nous laisser intimider par des agitations, des terroristes qui sont. En fait, en réalité, ils n'existent pas. C'est les Rwanda qui existent à travers m 23 Nous, on, a, on est un gouvernement. Ils ne vont pas commencer à nous faire chanter simplement parce qu'ils ont le soutien militaire et opérationnel du Rwanda. C'est une position que les chefs de l'État ont toujours tenue et c'est une position que j'ai plusieurs fois relayée. C'est parce que, justement, dans les réseaux de manipulation qui existent ici, qu'ils ont sémé les doutes. Dans notre opinion, laissant entendre qu'on aurait vu tel représentant du gouvernement à Addis Abeba, commencer des négociations ou des discussions avec les M23, il est hors de question. Les seuls processus à travers lequel ils peuvent être euh, euh, entendus, c'est les processus de Nairobi où tous les groupes armés, parce qu'il est hors des questions de considérer le groupe terroriste comme un groupe spécial, parce qu'ils n'auront excellé que par les drames. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kishiche, euh, et ce qui s'est passé ailleurs, c'est un travail de documentation que nous faisons, et vous pouvez être sûr, alors très sûr, au terme de ce travail de documentation, il y a déjà un premier blanc, livre blanc qui a été fait. Il y aura un deuxième. Ces questions se termineront devant les juridictions nationales et internationales parce que justice doit être faite pour toutes ces victimes. Papi Okito, écho ok, des et puis on va solliciter peut-être M. Euh, euh, le ministre pour répondre aux questions de Swahili, euh, votre Swahili que vous connaissez. Sûr. <rire> Papi Okito. Oui. Excellence. Euh... Merci de la parole. Ça ne se s'est dit presque pas, même au niveau du gouvernement à Kinshasa, euh, sur le problème de commandement au Nord-Kivu. Depuis l'arrivée de, de l'état de siège, la, la population, la société civile ont toujours réclamé qu'il y a un problème de commandement euh, au niveau du Nord-Kivu. Et dernièrement, vous avez même écouté que le gouverneur n'était pas à mesure de bien commander. C'est-à-dire, si il y a eu l'avancée de M23, c'est par rapport à cela. Mais aujourd'hui, vous avez encore remis euh, l'opération euh, au gouverneur. Est-ce que vous croyez que demain ou le lendemain, parce que l'opération ou bien la, la finalité, c'est ça serait seulement la guerre, si, au cas où il n'y a pas euh, de, Écoutez, je ne serai pas en mesure d'aller dans les détails sur des questions qui relèvent de la stratégie militaire, même si euh, je suis auditeur du collège de hautes études des stratégies et des défenses, mais des questions opérationnelles, je ne saurais pas les, les, les, les commenter. Mais vous avez ici euh, les gouverneurs Ndima euh, euh, depuis deux ans, et je pense qu'il est en mesure de conduire euh, toutes les opérations et que, euh, ne sachant pas justement les conditions dans lesquelles euh, ces choses ont été faites au niveau du commandement militaire... Je ne saurais pas aller dans les détails, mais il est clair que le gouvernement soutient l'action du gouverneur militaire et nous comptons sur lui pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Avant, avant le soir, y une question. Il n'y a pas de débat entre le ministre et vous, M. Papy. Je suis, pas débat. Je suis désolé. Quelqu'un d'autre va poser la question. Nous allons appeler Alain Waikani de Al Jazeera. Une question, s'il vous plaît. Euh, Monsieur le ministre, moi je vais revenir sur l'accord de Luanda. Nous faisons partie de l'EAC et dans ce qui a été convenu, le gouvernement congolais avait aussi ses responsabilités, donc il fallait respecter. Et là, l'EAC et même le président Oulu disaient que l'M23 avait donné des signes positifs, à, à, à notamment les retraits. Mais qu'est-ce que nous, on a déjà réalisé jusque-là pour le code du gouvernement dans ces processus alors, il faut que les choses soient bien claires. Le communiqué de Rwanda de, de Luanda prévoit des étapes. La première étape, on vous dit qu'il faut cesser les feux. La deuxième étape, on vous dit retrait. La troisième étape, on vous dit cantonnement. Et puis la quatrième étape, on vous parle de démobilisation. Lisez les communiqués. C'est ce que le communiqué prévoit. Nous, on ne peut pas se satisfaire de mouvements timides, de ces terroristes, même si les médiateurs estiment que c'était un pas, mais ce n'est pas suffisant dans le cadre de ce que nous avions convenu à Luanda. Parce qu'entre-temps, le gouverneur euh, militaire pourra témoigner des moments venus, le gouvernement congolais c'est quoi sa part de responsabilité. D'abord, nos forces armées ont cessé les feux. Premièrement. Ensuite, nos forces armées, en accord d'ailleurs avec la MONUSCO, parce que dans les cadres de la feuille de route, il y avait une responsabilité confiée à la MONUSCO pour préparer les désarmements et les cantonnements. Nous sommes en train de travailler sur les différents sites avec la MONUSCO, de sorte que lorsqu'ils auront rempli les quatre conditions bien spécifiées, qui soient cantonnées, des armées et dans les cadres du programme PDDRCS qui retourne à la vie civile, c'est ça leur sort qui est bien connu. Et donc ici, euh, je voudrais rappeler d'ailleurs la nécessité pour tous les professionnels de médias de se référer toujours aux documents officiels, parce que c'est l'une des raisons de la manipulation et de la colère. Vous savez, nous sommes en province du Nord-Kivu, c'est l'une des provinces... D'ailleurs, si moi je parle de changement de narratif... C'est parce que j'ai beaucoup séjourné dans cette partie du pays. Vous savez que le président s'était installé pendant presque un mois ici, en juin 2021. On ne peut pas définir cette partie du Congo par la violence. Regardez le cadre qui nous accueille. C'est un Congolais, les seuls Congolais qui a un hôtel 5 étoiles dans les pays. Regardez l'état de vos routes. C'est parce qu'il y a un gouverneur qui travaille de manière étroite avec la FEC pour s'assurer que les routes sont entretenues. Regardez les courants qu'il y a ici. Il est parfois distribué par des privés. Ça veut dire que c'est la démonstration même de la résilience qu'a salué le président Siss. Et donc, les médias, nous comptons sur vous pour qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que vous preniez le temps de relire ce qui a été convenu. Parce que vous savez qu'il y a la manipulation de l'ennemi. Nous, nous sommes dans un pays démocratique où les opinions s'expriment, y compris contre le gouverneur, contre le ministre de la communication, contre le président de la République. Au Rwanda, ça n'existe pas. Tout ce qui existe là-bas, c'est la contrainte, c'est la violence, c'est les ciblages et tout ce qui s'en Je ne voudrais pas faire euh, la publicité d'un pays qui, en réalité, ne devrait jamais parler des droits de l'homme. Et donc, dans ces contextes-là, c'est une responsabilité collective, parce que vous et nous, nous voulons le retour de la paix. Mais parce que nous voulons le retour de la paix, il faut que chacun y contribue, et les médias, c'est en donnant la bonne information. Monsieur le ministre, merci. Nous allons aborder la partie Swahili pour euh, les amis qui sont locuteurs du Vous allez du me prêter votre Swahili alors Oui, nous allons. Parce que qu je ne suis pas sûr... Euh, vous allez parler les Swahili que vous connaissez. Comme le Swahili, ça aussi. Bon, donc je vais parler François-Hili. François, François. Euh, tu sais bien qu'il RFI Swahili. Les Mesquites Zahid, les Nangouvu, les Nangouf, les Ndani ya Afrika. Nandani ya ulimwengu. Lakini sasa sasa kwanini pia limewahitaji wengine nchi za inchi kama hawatu wa EAC. Ona ina ina sur le classement Mais pourquoi elle a encore besoin d'une armee venant d'autres armees venant d'autres pays pour faire la game? Lingine, pengine niku apa? Ni kwamba Ndani ya haye ma, mambo yanayoendelea mashariki mwa Kongo Ni kwamba Jeshi la Uganda Kwa kile kinachoendelea kusikika ni kama waliohitajika hita, wali kuja huko mashariki mwa Kongo Kivu ni karibu elfu mbili Ndue nasikika Lakini kwa sasa wanausikika ni kwamba wamezidi ile elfu mbili Wewe unaweza kusema nini Kuhusu wanajeshi kutoka Uganda Wangapi ndiyo wanatarajiwa kuingia hapa mashariki Mwakongo Na wakiwa wangapi Ni wangapi sasa pia ndiyo wamesha wame ingia ndani ya mashariki mwa Jifansula ni minister a bien de 2000 oui. kia, y a plus de militaires oui, oui. 2000 plus, plus 2000 Combien sont dans le cadre de AC? Ok, accent je euh, vais répondre en français dans le Swahili. Tout ce qu'il dit, c'est bien. Il y a quoi ça Le problème de la sécurité est la République démocratique du Congo et qu'au co problème régional. Tout qu'on a de force négative rwandaise, à part FDLR. Tout qu'on a de force négative, à part Retta Tout qu'on a de force négative, à ADF. Il est mané dans no la sécurité. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes États-Unis d'Amérique, Combattre les terrorismes vous-même. Même les États-Unis combattent les terrorismes en coalition. Il y a ça, ça. Par rapport, il y a question opération Deuxième chose, Léo, disons-nous la vérité. À l'image du pays, nous avons beaucoup de défis. Notamment les défis de l'armée. Parce que le président de la République, comme nous tous, nous pensons que 150 000 hommes, pour notre armée, ce n'est pas assez. Il faut aller à 500 000, par exemple. Mais tout ça, c'est des programmes sur lesquels nous travaillons dans le temps. Ce qu'il faut observer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'attention accordée à la réforme des services de sécurité. Vous avez suivi qu'on a une loi de programmation pour l'exercice 2000. Euh, 23 tapati à 1 milliard de dollars à l'armée. a, il est bioté, on a fait la politique de la défense depuis 1960. On n'a jamais eu cette politique de la défense. a, les Congolais doivent juste faire confiance au président de la République parce que toutes ces questions vont s'y régler et sûrement très rapidement. Vous avez vu comment les jeunes Congolais ont répondu à l'appel à mobilisation c'est vraiment l'occasion de saluer tous ces jeunes qui font le choix de défendre la patrie. Ensuite, vous parlez de la question des effectifs euh, des Ougandais. Euh, écoutez, ça c'est des questions qui relèvent de ce qui se discute entre les chefs d'état-major généraux. Je n'ai pas euh, des éléments détaillés sur le sujet, mais dès que je les aurai, comme nous communiquons de manière transparente, nous viendrons vous dire ce qu'il en est exactement. Voilà. Jafar pour le compte de Waliuliwa wa kongomani Wengi turi ituri na tunaona serkali guvernemon paka sasa haijasema kitu Na kuna shida yengine noru kivu kuhusu wazalendo inaonekana wazalendo hawako kontrole Mina tumia kiswa ili kepesi hili vizuri Wazalendo hawako kontrole Parfua wanaatake pasina FRDC Jiska puse NME anasema nasema FRDC liatake tena Parfua tumewaona wanatembea muvil na wako na bunduki. Alors, au moment où l'Itourie, j'ai répondu tout à l'heure, hein, parce que euh, la crise du M23 ne nous a pas fait oublier la gravité de la crise en Itourie qui a gagné en intensité. Donc, le gouvernement, ah, <rire> le gouvernement est qu'on a tout mis qu'un armé, un gouverneur militaire, nous avons suivi, il y a eu des situations où l'Itourie qui l'a chute. On n'en a pas beaucoup vice-ministre à la défense, euh, l'honorable Samia Abou-Adubang, on a toqué à Itoury, et on a suivre la situation, tout à vous communiquer quand nous aurons euh, les éléments nécessaires. Bah, bah les bah ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer l'État. Ça me donne le pas pour parler de Ouazalendo. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, mais le travail de la protection de la population et de la sécurité, relève des autorités nationales, l'armée et la police. Il est, il n'a pas a, bien clair. Tout cours dans une situation d'agression, ça pour Ukraine, il y a le droit de défendre Inchiabo. Mais quand on a défendu une ça veut dire que vous combattez le bon combat. Ça, ça ne joue à Nini. Moutafania, il Miliona, et je crois que le gouvernement provincial avait bien réagi, Miliona, deux individus, mais on a circulé Kugoma Namandoki. Mais quel objectif Non, non. Les Ouazalendo, comme tous les Congolais, qui se battent pour le respect de l'intégrité territoriale, doivent se battre dans les normes ça veut dire, je donne un exemple. Mon territoire occupé par les M23. Les terroristes sont ville couilles. Les villes sont des fanières. Ils sont violés de ma mère. sont la Les villes C'est dans ça qu'il faut situer ça. Mais maintenant, deuxièmement, toutes ces activités, si elles se font, doivent se faire rester dans la norme. Moi, par exemple, j'ai besoin des alliés pour euh, le gouvernement, la société civile ici, pour qu'on passe le bon message. Donc, il est question, il n'a pas son coup clair, parce que les Rwandais dans leur narratif mensonger, il est banallement raclé la chique ou nini. un onakomani na ba Rwanda, farbesebe onakomani cha na ba FDLR. Nous ferons diplomatique, comme à Batanatou, où est ma question, parfois ça nous prend le temps où on devait parler des problèmes de nos populations, tout n'a pas choisi de commencer, expliquer ce qui s'est passé. Ndjomana, au niveau du gouvernement central, tout les fans a eu les lois sur la réserve nationale. Mais n'a pas choisi de clarifier les questions. Dans la réserve nationale, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui parce qu'il a pris une arme un jour qui va dire écoutez moi je suis éligible dans la réserve non non non pas Pana. la réserve c'est pour des situations momentanées on a kuya on c'est quoi ta situation est-ce que on a eu il est tunaitaka ko anglais human rights est-ce que on a eu ceci ou on a cela et à l'intérieur on va vous encadrer comme ça ça va vous permettre de jouer votre rôle de manière organisée quand la patrie aura besoin de vous. Il n'a pas sur quoi être clair. Parce que comme vous réserviste, la patrie doit appeler « Banasema Jafakuya tout qu'on a franco les Ce n'est pas euh, de manière anarchique que tout le monde doit se faire. Et donc ici, il faut que je rappelle à tout le monde les respects absolus dus aux institutions provinciales, le gouverneur militaire la police, etc. Parce qu'on a discuté longtemps avec les gouverneurs sur la problématique de la sécurité dans la ville de Goma. Parce qu'il y a des tueries euh, partout. Il semble que même ici, on tue à crédit. On travaille dans des conditions où nous allons dire effectivement le ministre a prôné un changement des narratifs et nous sommes en train de le vivre. Et ma deuxième préoccupation, je veux me faire, excusez-moi, euh, pour votre parole autoproclamée de médias publics ici présents, euh, je voulais savoir, par rapport aux conditions actuelles des, euh, des médias qui euh, y travaillent dans des conditions difficiles d'insécurité, quel serait l'apport du ministère de la Communication par rapport aux confrères ici présents Voilà, je vous remercie. Alors, euh, écoutez, la question de la sécurité des journalistes est une question qui nous préoccupe au quotidien. Le gouverneur militaire est là, le colonel dit qu'il est là. Chaque fois qu'il y a des médias qui veulent venir ici, couvrir, non seulement que j'ai fait l'accréditation pour la presse étrangère, mais j'appelle. J'appelle, je dis, est-ce que vous êtes en mesure, récemment, je vois michumero dans la salle, je pense qu'il devait aller couvrir à Roubaïa. Le gouverneur m'appelle, il me dit, excellent, j'ai tel cas. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous êtes en mesure d'assurer leur sécurité quand ils vont aller là-bas ou est-ce qu'eux-mêmes, ils ont pris de précautions pour aller là-bas Je crois que Michomero, qui est fixeur, connaît les lieux. Ils sont partis, ils ont fait leur reportage, ils sont partis. La même chose pour TV5. Mais ici, il faut que, dans la sécurité, au-delà du rôle que nous attendons de l'État, nous-mêmes, nous devons avoir des réflexes. Parce que vous savez que les M23, c'est des barbares, c'est des terroristes. Dans leur espace, il n'existe pas de liberté d'expression. Parce qu'ils tuent tout le monde aveuglement. Ils peuvent prendre des journalistes. L'autre aspect, et c'est pour ça que j'avais une réunion avec les générales et Kingé, le porte-parole de l'armée, et quelques journalistes, pour dire qu'il faut permettre aux journalistes d'avoir accès à l'information. Alors, c'est toujours un peu délicat, parce que certaines informations qui viennent de l'armée, c'est des informations qui peuvent être classifiées, parce que pouvant avoir une incidence sur la situation opérationnelle de terrain. Donc, vous voyez qu'il y a juste une mesure qu'il faut tenir, mais moi, je salue la disponibilité des autorités provinciales à chaque fois, en tout cas quand je les appelle, à répondre promptement aux demandes de journalistes. Et je vais les exhorter à continuer à travailler dans ces sens, parce que c'est aussi grâce au travail des journalistes que la crise en République démocratique du Congo est de plus en plus suivie. Sur la deuxième question... Avant que je ne parle même de l'ACP ou de la RTNC, il faut regarder le pays de manière générale. Aujourd'hui, moi je dis, le président de la République, on, on le surnomme béton, mais bientôt, moi, je l'appellerai fondation. Parce que nous commençons à reconstruire le pays dans tous les domaines. Premier exemple, gratuité de l'enseignement. C'était prévu depuis 2006 dans la Constitution, jamais appliqué. Quand on a commencé en 2019, il y avait des problèmes. Les gens ne voulaient pas... Ah, l'église catholique avait des, des retenues, les syndicats, mais est-ce qu'aujourd'hui la gratuité fonctionne ou ça ne fonctionne pas Ça fonctionne. Aujourd'hui, quand je regarde les défis de l'armée, aujourd'hui il y a une politique de la défense, il y a une loi de programmation militaire. Si vous parlez aux militaires, ils vont vous dire ce que cela signifie, parce que les investissements dans l'armée coûtent immensément cher. Acheter les casques en Kevlar, parce que c'est anti Acheter les tenues Et d'ailleurs, vous voyez que nos forces armées, dans la stratégie de la montée en puissance ici, ont une nouvelle tenue avec le drapeau estampillé, pour marquer justement cette détermination à reconstruire l'armée. La même chose pour les secteurs de la santé, avec la couverture santé universelle. Mais maintenant, pour venir à la RTNC, à l'ACP, avant même d'en parler, regardez les secteurs de médias. Vous avez vu le président de la République s'est déplacé lui-même pour ouvrir les états généraux. Il y avait des représentants de tous les pays. Vous l'avez vu encore, venir clôturer les États généraux. C'est vous dire qu'il y a une détermination au niveau du gouvernement de traiter ces travails sensibles de professionnels de la manière la plus professionnelle possible. Parce que c'est grâce aux journalistes que les Congolais sont informés de ce qui se passe dans les pays. Parce que même si les gens voient des nouvelles sur les réseaux sociaux, si un journaliste ne les confirme pas, les plus sceptiques ne croient pas. Donc il y a un devoir de vous protéger, il y a un devoir à travers la loi. On a formalisé l'aide directe à la presse, on a formalisé l'obligation d'accorder des exonérations aux médias. On va faire un arrêté avec mon collègue des finances pour légiférer à ce sujet. Ça veut dire que nous avons pris la question à bras le corps. Mais parallèlement en face, il faut que les médias nous facilitent la tâche. Ça veut dire qu'il faut être connu de l'État. Pour être connu de l'État, ça veut dire qu'il y a un chef de division provinciale ou non à Kinshasa. Vous avez tous les documents requis. Parce que si moi je dois donner de l'aide à la presse, je ne donnerai jamais de l'aide aux médias que l'État ne connaît pas. Si vous n'avez pas des documents, si vous n'avez jamais payé une taxe, ni une rédévance demandée dans les cas de la procédure, vous ne bénéficierez jamais davantage. Donc c'est un travail en cours pour relancer la profession de manière générale. Pour ce qui concerne la RTNC et la CP, la RTNC c'est les vecteurs du changement de narratif. Parce que la RTNC, dans un pays où les transports sont difficiles, regardez les avions, regardez les trains, regardez les bateaux, la RTNC nous rassemble tous à tout moment. Nous, quand on grandissait, les journalistes, on les appelait toujours « messieurs les journalistes ». Et donc, nous, on a pris le soin, la tâche de moderniser la RTNC. C'est un programme géant qui va coûter des centaines de millions de dollars. Mais il faut commencer quelque part. On a commencé à Kinshasa. Vous avez vu la couverture qu'on avait faite à l'arrivée du pape. Et aujourd'hui, moi, j'apprécie les efforts quotidiens qui sont faits au niveau de la RTNC pour améliorer la qualité des informations qui sont données. Et vous avez suivi qu'il y a une dernière mise en place. Vous devez être au courant. Après la nomination euh, du nouveau comité de gestion il y a trois mois, ils ont procédé à une nouvelle mise en place parce qu'ils ont un leadership, ils ont des idées qu'ils vont penser, implémenter. Je ne vous vends pas le secret, bientôt ce travail va toucher à toutes les provinces. Parce que nous pensons que ceux qui peuvent relever la RTNC, c'est d'abord les journalistes. Et on va s'assurer que vos problèmes sont pris en compte et qu'on apporte des solutions. J'étais fort marqué, j'ai discuté avec les directeurs provincial ici, quand je suis parti à Boutembo, j'ai rencontré une maman qui, à elle seule, tient la maison. Il n'y a pas plus grand exemple de patriotisme. Et si tout va bien dans les jours qui viennent, je vais aller dans des provinces comme les hauts le Bas-Ouélé, euh, pour aller voir comment ça fonctionne là-bas et être sûr qu'on amène. Vous avez l'ACP, il y a de nouveaux animateurs, vous avez vu qu'il est quelque part avec un gilet, avec une caméra, parce qu'à ces niveaux-là, on a aussi amené la touche de modernisation. Le changement de narratif est un processus. Je termine par là, parce que le Congo est mal raconté. Je vous ai expliqué pourquoi, pourquoi on ne parle pas de la résilience des jeunes de Goma. Pourquoi on n'en parle pas Pourquoi on ne parle pas de progrès qui sont faits ici au quotidien par des jeunes qui luttent contre la pauvreté Mais parce que les ONG ou la presse internationale, dans leur ADN, ce qui les intéresse naturellement, c'est des problèmes, c'est des drames. Est-ce que le Congo doit être défini que par des drames Non. Mais nous-mêmes alors, qu'est-ce que nous faisons Quel est le narratif que nous, on porte pour montrer que même s'il y a des problèmes qu'on n'ignore pas, mais regardez aussi ce qui se passe C'est cela le changement de narratif et j'espère que euh, tout le monde l'a bien compris. Voilà. Merci Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, euh, distingués confrères. Le briefing de presse se termine sur ces mots. Avec espoir que nous allons bien exploiter toutes les données données par le ministre. Le temps exigeant, euh, monsieur le ministre, vous allez certainement prendre congé des journalistes. Euh, la, la, certains confrères voulaient faire des selfies avec vous, c'est pas possible, avant votre départ. Et puis, bon, tout dépend de vous. Et on soit une photo d'ensemble, mais j'ai eu des demandes comme ça. On peut faire rapidement une photo parce qu'il y a d'autres engagements à Kinshasa. Alors, euh, voilà. merci. Et donc, merci, chers confrères, merci, chers consorts, pour euh, ces temps que vous avez accordé. Merci.